Bonjour tout le monde aujourd'hui, on le va le jeu jouer jeu à Mario et Sonic le les jeux olympiques 2019. Alors c'est un jeu où c'est plein de jeux avec euh, tous les personnages de Mario et Sonic les jeux olympiques. Enfin c'est pas plein de jeux, c'est plein de sport. On a déjà fait un but hors vidéo, mais euh, on va essayer de le reprendre. Ok Alors là on est en équipe, les rouges c'est pas nous, nous on est les bleus, on est des Sonic. Là là là là Sonic Soniki passe là, Ici, la passe On a gagné 1-0 1-0, les deux données Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant comme sport euh, Allez, encore euh, foot, foot Pour leur montrer, c'est quoi notre meilleure équipe Ouais C'est qui les meilleurs C'est la France C'est qui les meilleurs C'est la France C'est qui les meilleurs France C'est qui les meilleurs C'est la France Allez okay. Je te passe une passe avec B B passe mais j'ai pas de tir, patate <rire> ce matéo ne comprend jamais rien baf oh la barre oh il a une belle barre attends fais moi une passe là b hop là mais la passe! Non, regarde, j'y vais en solo. En plus, je peux pas me prendre la balle. Tiens, je te l'ai passé exprès. Passe! Ici, à toi, t'es derrière! derrière. Ouh. Oh, punaise! Il y a que moi qui sais faire des buts, je crois. Non. Tire! Oh! T'es ce qu'on peut faire en fait? Non. C'est de là avec un tir, ça fait sa méga attaque. Ti Fais une passe ici! Passe là! Passe ici! Ici! La passe! Oh non! Crotte! Ici! Fais la passe! Fais la passe! B! Et! Oh mec! Ah, merci! Passe ici! Là, là! Là! Là! Je fais la passe! La passe! Oh non, on a fait 0-0 gros! On est bête! Je pense que le match de tout à l'heure était meilleur! Ouais! -temps. Attends! On se fait oh. changement! Voilà, on se fait un 2-2. Non, on fait un 4-4-2. OK. Voilà, maintenant, on est mieux. Allez On est deux en défense, deux en attaque. Bam Dégage Attention, sur le goal Le goal Oui Le but, il est trop fort. Le hein. ouais. but, il est balèze. Oh <rire> Le mec, il l'a déboîté. Ouais, le mec, genre, je l'ai déboîté. Allez, passe. passe Attends. Passe, passe, Attends, passe, passe, où t'es, où t'es, où t'es, Arrête de sonique. bouger, arrête de bouger. Je suis Sonic. Tiens. Le goal, il dégage. C'est son but. Je suis là, passe. Passe. Allons pour la balle. Ici, passe. Tire à ah, Passe Passe Désolé, j'ai pas la balle moi, maintenant Oh là, passe Je suis là Oh non, j'ai... J'ai dépensé un truc Attends, on l'a, on l'a, on l'a oh, non. non Égalité alors, comment ça Il faut qu'on mette des buts. Ready. Lady baby. Passe. Attends, maintenant. B, tu me fais un B, tu me fais un B. Tu me fais un B. Oh, Merci. Là, la passe. Mais... Oh. T'as la chance que le goalie il est bon. Mais tu sais pas viser. Tu sais mais pas... Si. Oh y'a rien full Oh y a rien je vais faire un attaque par derrière Oh la vu le bon goal ouais. Oh la retourné Il a retourné qu'il a fait Oh la retourné <rire> Comment il faut une droite retournée Oh non! Non! Mon goal! Mon goal! Oui, ils n'ont pas fait! Ouais, j'ai taclé tout le monde. Aïe ah, Mec, là là là! Ok, passe! Attends! Tiens, je t'ai fait un lob! Ah, 0, 0, 0 mi-temps! Metz-Nancy! Allez! Metz-France! Ah, mais non! Metz-Nancy! Oh Oh, Vas-y, passe devant Mais je t'ai passé Non Oui, mais aussi, t'es toute dernière, gros Mais je suis tu tout devant Mais t'es pas là où je souhaite Aïe Vas-y, je mal. le dis, je le dis à ton père Ah, ça va Oh là Tiens, j'ai fait de mon mieux Passe Mais c'est pas moi là, moi je suis le but. J'arrive Ouh Passe Oh non, je voulais faire un tir, gros Eh, je suis trop deg. Voilà La balle. Mais, Mais, Mais toi, bonsoir. tu cours Mais toi, tu cours vers là-bas Voilà Oh, gardien, gardien, je suis toi Merci pour moi. La là, là, là, là, là, là non Passe Ici Ici oh. Mais attends, Ouais mais je fais le B Vas-y Oh penalty, Shoot oh. Oh. Mais non c'est moi qui ai le but ah. Non c'est moi le but Non mais ouais. le mec Le mec j'ai même pas 8 tirs Attends, est-ce qu'on peut faire Oui Oh Non oh oh oh Bah non, c'est un but <rire> Lamentable, ouais. Un but, ouais, lamentable. Shoot Oh, oh t Toi, t toi Ouais, Gabriel, je savais ce qu'il allait faire. À moi... Ah non, c'est à toi de faire le but. Fais le but. Fais le but. Fais le but. Fais le but. Oh my god. Peu importe, ils auront gagné sinon. Euh... De toute façon, on est à égalité. Et en plus, t'as rien fait gros. Ah oh, non, mais on l'ose. On a perdu On a lose Attends viens on fait un, un contre un, un Non coup. viens on arrête on, fait, on va tester un autre jeu d'accord Ouais Pas ça Oh le skateboard Non Si c'est trop bien tu sais pourquoi Alors euh... Ok tu prends qui Moi j'ai le pris le malin lose. Oh t'es deuxième je suis premier merci ah moi je suis. Un peu, moi, je suis es français. français. Et toi t'es et toi t'es euh, Mario. Mario. Toi. Là ils vont dire d'appuyer sur R. Moi j'ai pas de R. Mais si tout le monde a un R. Regarde, je suis déjà cinquième, toi t'es où Dernier Que Merci pour le speed boost. Oh t'as vu Le looping Ah boum T'as vu je fais un looping, oh, looping. Moi toi t'es même pas au looping. Si moi je suis au looping. Oh oh, oh, oh. Ouh. vu que je suis quand même Cinquième, deuxième encore espérer que je serai premier. Vous savez que deuxième, c'est la deuxième meilleure place. C'est No. No, baby. No, baby. J'ai l'étoile. Oh, j'ai de la chance, toi. Tu peux aller méga vite. Oh, arrête hein. Fais B. Aïe, ah, je me suis fait mal. Ah, je suis presque mort oh les troisièmes je suis passé c'est déjà pas mal une quatrième cinquième ah oh, j'ai mon étoile et je veux passer troisième déjà une étoile joueurs, shoot Ouh. oh croc sixième 6 t'es 8 tu. oui Ali back fly Oh non, t'as l'étoile J'arrive C'est moi le dernier, c'est moi qui a fait l'éclair Oh gros Gros, regarde Super poston Ça, moi je suis mon étoile Wouhou, Wouhou Mais pourquoi t'as pas vu ta super attaque oh. C'est qui le sixième C'est moi C'est qui le huitième C'est toi Oh je t'attendais Ça fait une heure que je t'attends C'est trop dur C'est dur ouais. Je trouve ça facile. Changement de personnage ou pas Football, du surf Football, non Surf. Non, surf Non, c'est trop dur Mais non, c'est facile Punaise, t'as peur Pourquoi tu prends Mario Viens, fais fait, toi t'es une équipe Mario moi je suis l'équipe Sonic. Moi, je sais comment ça s'appelle. Faut appuyer sur R. Mais c'est où Bien sûr A. Là là A. Là A. Mmh. Ouh Il faut arriver le plus vite possible. Sur la Terre. Ah ouais t'as été loin par rapport à moi. J'ai déjà fait une heure de route. Ouais. Oh. Regarde ce que je fais. Wow. wow. J'étais plus lent toi. Ah non, non, non. On non. On à la même vitesse. Faut que je te rattrape. C'est euh... que moi, je fais des figures. Ah autant fait, tu restes en haut toi. Ouais. Je déjà loin. Waouh! Je suis aussi loin en... que toi, gros. Faut moi, je vais faire un truc. Allez, sous les vagues. C'est un trop dur. C'est un truc méga dur. C'est moi qui a été plus loin. Non. <rire> moi, je vais aller méga rapide. Bim! Bé Pour réutiliser mon ma super technique. C'est moi le premier. Tu crois? Hop là. Mais là, il avance même pas. Ouh ouais, c'est de la triche. Oh! Wow. M. Oh, oh t'as dit si je suis troisième. Ah, putain, les premières Oh merde. Toi, t'es dernier, je suis dégoûté pour toi. Viens, on fait un football. Oh, allez, s'il te plaît, on fait un autre truc. on va découvrir un petit peu de Box. Box. Box. Non, c'était la boxe. Moi, je suis trop bien joué. Moi, je prends moi, je prends un colosse. Oh non, Paul 4, c'est trop dur. Moi, j'en prends un maigre. Je prends un maigrichon. Attends, je fais hasard parce qu'il y en a... Qui j'ai pris J'ai pris mini Bowser. Je suis dégoûté. Là, t'as pris donc qui Le plus nul. Donc. Donc. P2. Comment on fait les coups C'est X Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Moi, que, protection. Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! J'ai mis, un J'ai pris un méga balèze! Bim, bim. Bim Vraiment, que tu me feras un bim C'est crois qu'il va te faire un bim Si t'es KO Non. je que... suis relevé, regarde mec. Non, mort. T'es mort Non. Si. Allez voilà, je suis deuxième. Et alors, je suis premier Et alors, c'est qui le premier C'est l'or. Hein, c'est moi. J'ai nul. Vas-y, viens, on refait. OK. Je vais te battre. Pa pa pa sauf que moi, je vais faire un truc par le bas. Que toi tu connais pas hein. bon c'est comment je fais moi ma super attaque non je me suis bloqué comme ça moi je perds moins de oui ok hop hop mais le gars mon truc mon truc il bug oh merci Yes. Arrête ça, hein, Mathéo Mais c'est pas moi, c'est toi Moi, oh, j'appuie pas sur X Voilà De toute façon, mort encore une fois mais vas-y lui il est nul mais c'est un truc de technique matériel c'est aussi la première fois que tu joues mais, ah voilà tu en même temps mais t'es quand même deuxième mais c'est toujours mal le boss mais je veux non dire. je change mon jeu mais justement karaté non c'est trop dur ça trop dur Escalade Ouais, trop dur. Trop dur. Je vais faire le truc pas là. Pas là. Non, pas là. Pas là. Et une j'y arrive pas. Pas là, c'est pas ça. Pas ça. Pas ça, pas ça. Ça. Ça Un contrat ou hein non, non. Deux 2, 2. Moi, je connais le truc. Non. Voilà. Moi, je prends un bon viseur. C'est qui Le meilleur viseur pour moi. C'est tu sais qui Moi, ouais, c'est lui. Pour toi, c'est lui. T'as tout faux. Parce que c'est lui aussi qui tire dans le jeu. Mmh. Allez Ok, je commence. Oh, crotte Oh, presque dans le mille Faut que tu fasses quoi C'est de tirer dans le mille. Oh, crotte Oh là t'es ma Peut-être moi ce que tissé, tu sais, au début c'est tout le temps au milieu. Ouais. Ouh. Oh eh, Dites dans les commentaires si ce jeu est cool. Oh j'étais presque Oh dans le rouge Attends, là j'ai 20. Vraiment... Attends Attends, attends, attends. Oh non Oh non Vas-y, c'est quoi, à moi Je sais pas. Plus que trois balles, ils me disent. Mais non, 3 km heure. C'est elle. L'autre, L'autre TG, là, lui, là, il vise au pif. Ok. Au pif Joue Mais tiens, c'est ta manette <rire> Attendez, ouais. je vais jouer comme ça. Je km Zéro kilomètre. Zéro kilomètre heure. Oh Un pile Un pile d'un mille Deux kilomètres heure. Il fait deux piles dans le mille gros. T'as vu Deux piles dans le mille gros Je suis trop fort Au oh, pif Je l'ai fait au oh, pif bon, allez, C'est quoi moi Oh Vas-y c'est à, à moi <rire> voilà. Là par contre tu vas flipper Là tu vas mourir. T'es à 3 km. 3 km. Vas-y, attends Comment Comment on vise, Comment on vise Regarde. Hop <rire> Et après tu fais... Ouah wow, arrête Mais vas-y Mais juste juste prendre gros De rien tu sais Je c'est pas de regarder Mais vas-y comment on fait Oh Attends regarde Regarde sur ma manette Hop D'abord hop Vais sur celle-là Sur celle-là Après tu vas sur, sur celle-là Et maintenant tu peux tourner avec le joystick là où tu veux et après, il faut. Et dès que tu veux tirer, tu lâches. T'as fait un jaune. Un jaune. Un seul, bon, ça va, on a fait trois alors. Ils ont gagné. Non, on a gagné. Non, ils ont gagné. Oh. Viens, on fait le foot, c'est plus facile. Attends, à 1 km heure, est-ce que j'y arrive Oh là là Mega boom Pas du tout Oh my god, vas-y comment tu fais ta super attaque Là tu l'as. Oh, même oh. pas Je suis nul. Ah caca. Ok, rentre 2. Deux kilomètres. Oh. Ah, C'est beau toi. Attends, t'as même pas ta super attaque la tire Attends Tire Tire ah. mmh. Joli, c'est déjà bon Vas-y, je suis nul Non, ça va... Ouais. Arrête, toi, t'en as 24 des points. 24... Millions oh. Allez, allez Foot, foot On a gagné Oh viens, fais du foot. Attendez. <rire> Attendez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ah moi. Je peux faire un petit truc. Je peux appuyer sur les... Je Voilà, maintenant, va dans... Ça, c'était recommencé. Oh, non, viens, on leur montre un petit peu... Tennis. Tennis. Tennis. Attends, viens, mais 1964... Ça so Non, 1964... C'est tous les jeux d'admédiaire, c'est tous les anciens Mario Sonic les Jeux Olympiques. Non, viens, on enlève, c'est nul. Baby, les années 2020. Non, fait... Attends, viens, on leur manque le football. Non, pas oh, football. La natation. Tennis, tennis. Natation. Tennis. Alors, qu'est-ce qui je vais prendre Alors, euh... moi je vais prendre un mec me. Lent. Euh... Je vais prendre. Euh... Attends je oh, vais prendre, un... prendre un gros. Moi je prends un gros. Je vais dire que les obèses sont les meilleurs. Les obèses, c'est des fois les meilleurs à nager. Mais attends, je vais prendre Big Bowser. Big Bowser Ok, moi je suis français. Non, non, je suis Big Bowser, méchant. Moi je suis français. Euh, comment on fait pour euh, nager Moi je sais pas. Ah moi je suis en fait... Je suis dernier Je suis septième, je suis pas pire que toi tu sais. Oh non maintenant c'est moi qui deviens Non, je suis dans le mec ouais oui non c'était ma tu ouais oh bah ben, ça, ça va faire hey, mec ça fait 39 secondes Hop hop hop Hop là Ok. T'as zéro est... point. Eh, hey, le mec, il fait pas les mêmes trucs que moi. Le mec, le mec, il fait pas les mêmes trucs que moi. Ok. Hop, hop, hop. <coughs> mec. On a tenu de 0 points sur ce coup-là. On est des débutants. Hop, hop, hop. Oh, prenez On est des tarés. On fait de la gym, même si on est des losers Papa l'enfer oh, J'ai plus Mais non, c'est moi qui ai gagné 9 969. C'est moi qui ai gagné On nous en fait une Ah, je suis. Ah, vous, bon. c'est bien drôle ouais. Allez, on s'en une Non non Si c'est bien drôle Allez Pam pam <rire> Mathéo Toi t'as zéro Mathéo Oh okay. moi j'en ai plus Bim bim bim Magnifique mon truc euh... Zéro point maintenant Ok, j'ai compris C'est hop Hop <rire> Je rate toujours cette étape. Hein, pourquoi toi tu fais... Hey Mais monte ta jambe Putain Oui Je l'ai réussi Oh crotte Hop Hop Hop Pouh <rire> Mathéo, toi t'as combien de points Zéro avec qui a gagné Qui a gagné On ne.. Hop Hop Hop allez, allez, On a tout raté On est nul On est des noobs Ok, j'ai ces points-là moi. On se coulait, toi t'as zéro point. Je pense que j'ai quand même gagné. J'ai oh gagné. J'ai gagné. Viens, on change maintenant. Ouais. C'est nul c'est je regarde. Ouais. Football. Football. Pourquoi tu veux non, on de notre truc. Viens on fait équitation. Euh... Un contre un. Team. Team. Ouais. Donc on fait la team. Tu sais que je suis quand même pas mal à ce moment. -là. Oh la team. Oh la team. Oh la team. Oh, oh la team la... baby fling. Oh aussi niveau ta bu. <rire> Qui tu prends Time to go Time to go Time to go baby Pourquoi tu prends tout le temps Sonic Moi je prends un Sonic Robo, je le prends jamais ah, ah, ah, On est cool Parce qu'on est que des Sonic et c'est que des Mario Allez Mario, c'est chasse. C'est nul <rire> Oh T'as vu mon poney T'as vu mon cheval Trop bien, hein. turn, sur. Oh my god! Ça va, il a fait une faute, deux fautes, trois fautes. Oh my god! Oh, ouais, tu l'as mal. Je l'ai mal. Dès oh oh que je fais de l'équitation, quand même. Je, je sais, sais, sais. qu'il faut pas raconter sa vie quand on est youtubeur mais. Je, je, rigole. Rigole. je fais quand même de l'équitation. Oh my god. BIM Aïe! Non je vois Aïe C'est quoi ce C'est quoi ce zoo oh. On est dans Buffalo Bill Attention Oh, oh, oh, Allez. oh Je m'en fiche Super équitation Aïe oh. Le cheval, le chevalet. J'espère que tu hein. qu vas faire mieux que moi Mathéo. Ouais. On est dernier, il faut que tu fasses mieux euh... que moi là. Ah allez, Mathéo. Attends, c'est bon là. R. R Z uh... R. R. RZ. RZ. Ah. Voilà. Ah oh. Hop 2 Garde ton énergie un moment. Hein, t'as fait 30 fautes là, c'est max. Mathéo est nul parce qu'il fait pas d'équitation et moi. Fais Ah, continue, continue, continue. Oh enfin, en fait, faut... celui-là il est dur par contre. Mathéo, t'as eu de la chance normalement. Tu sais que ça, ça comptait comme faute. Hein. Mateo est fort, mais nul, fort, mais nul. Mateo, super, attaque. Rapidement, rapide Oh là On est des nuls On est nuls Il y a encore une faute à la fin Alors Oh, oh C'est ce que je me disais. Moi ouais, aussi. Allez viens on recommence. C'est trop cool. Eh hey, il y a trois équipes On est deuxième. Ça va. Play again. Play again. Play again Ok Ok <rire> Tout à côté. Non, ça c'était. Normalement, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vas-y, t'y joues. Blabla. Oups. Oh, Mathéo. 1, 2, 3, 11. Tu si je te faisais pause là ARRÊTE Mais tu vois Ah, BAM, le double saut Bah tu arrêtes de me faire pause, tu ça m'énerve. Là, il a dit qu'il... Et BAM Le Tionis <rire> Mathéo C'est <rire> ma vie <rire> <un peu. rire> Oh, oh non. non Oh non Oh non Pii Mathéo c'est qui le meilleur Je pas moi. Ça fait Ah moi j'ai fait zéro fautes T'as rien Arrête Mathéo, c'est mmh. le saut de ma life là mmh. Ah pas encore ah Qui a fait zéro faute Moi, oh, quasiment Oh my god Arrête s'il te plaît Mathéo Non. olé, allez, allez, allez, allez, Olé Oh my God. Non, non, Reçois, voilà. baby. Je suis meilleur que toi, c'est sûr là. Pour l'instant, je pense qu'on est premier. Oh, ah ah fais ah, ah. mieux que moi Mathéo s'il te plaît Non vas-y attends Je te taquine bec. Je te taquine mmh. Voilà. Ah allez bon. Mathéo allez Mathéo Ah, ah. Oh, mais il va pas sur les murs en même temps Oh elle est jolie allez, allez. Est fait. en fait On bah. fait un rond Ok, là je, je non, vais. Non, gros, gros! gros. J'ai un. Ok, plus là c'est plus de séance Fortnite. Oh le mec, t'es. Oh, co il... oh, quoi, ça passe à parler, pas parle, là. Ah, ah non, Tim. Aïe, aïe, aïe. <rire> moi je prends une fille. Toi tu prends un garçon, je prends une fille. Attends, moi je vais prendre un à... nul. Attends. C'est que là j'ai pris deux personnages. Toi t'as pris un personnage de Sonic, j'ai pris un personnage de Sonic. Oh putain arrête. <rire> que là, pour d'en tu peux pas le faire. Hein. Oh non. T'as que tu fais que dalle Merci Mathéo. Bah tu me laisses pas frapper simplement gros ah voilà tire mais merci mathéo mais non mais en même temps trop arrête après je suis découpé de ma vidéo mais mec frappe mais j'étais pas à côté de toute façon on a perdu on est des losers allez tiens 1 0 Égalisation Attends je vais faire ma super. Oh oh oh oh oh oh C'est quoi cette musique de chinois Ah ah ah Mais le gars Ah Mathéo Mathéo Mathéo Mathéo Oh non Oh C'est pas du tennis c'est du Nous sommes des losers On a encore un point Oh, oh oh oh! Ouais! De... 4-2. 4-2. Faudra qu'on fasse 4-4. Next, point. Next point. En 5 et 2. Allez. Est-ce que me le joue t'a plu? Oui, c'était très très très très cool. Que Il euh, y avait du foot. Il y avait tous les sports que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre dans les années à 60. Tout ça. Et ce jeu était super. Franchement. Euh, voilà quoi. Tout était nickel. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé bah moi, ce que je... bah, moi, dans ce jeu, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a deux mondes différents le monde de Sonic, le monde de Mario. C'est vraiment ça ce que j'aime bien. J'ai adoré le jeu. Très créatif, très bien. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Like, abonne-toi, mets un petit commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye, bye, bye